Maxime Curtis, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bah, je t'en prie, <rire> avec plaisir. Comment as-tu vécu ce set Là, on est un petit peu à chaud, juste après le podcast, l'accueil, l'équipe. Bah, écoute, quand je suis arrivé, euh, c'est vrai que dès qu'on m'a ouvert la porte, j'étais impressionné du, du, du décor, de la technique qu'il y avait. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc quand même un peu préparé, mais là, euh, honnêtement, je me suis pris vraiment une grosse claque. Et euh, c'était hyper, hyper agréable de... De, voilà, de, de, de mixer là-dessus, sur, sur ce matos sur ce décor, sur cette lumière. Voilà, tout, toute l'équipe était super cool, hyper, hyper chaleureuse. Ça t'est déjà arrivé de, de travailler sur des, des, des podcasts comme ça alors, pas, alors, honnêtement, oui, j'en ai, ai fait, mais avec autant de... de comment dire de, de, Voilà, de, de techniques, de, de gens derrière, de, de, de matériel à disposition comme ça, non, jamais, franchement, c'est la première fois que que je vois autant de gens, euh, juste pour une heure de 7, euh, se mettre vraiment à fond, euh, à fond avec moi. Bah, c'est avec un grand plaisir, bah, c'est un peu notre partie aussi, on est technicien, on aimerait pouvoir euh, aider plusieurs artistes à avoir un support, euh, on va dire... Propre, de qualité, ce qui va permettre aussi des fois à peut-être faire émerger des, des personnes. Toi, tu es une personne qui a déjà roulé ta bosse dans le milieu. Ouais, on sait moment, que ouais. c'est plus pour nous une aubaine de t'avoir, mais ça permet aussi d'ouvrir la porte aux autres. Ouais, euh, par rapport à ce set qui nous a fait très dynamique, bien pêchu et qui a été progressif du début à la fin, parce qu'on euh, a vraiment une grosse différence, quelles en a été un peu tes influences Alors, euh, en ce moment, alors mes influences en règle générale, euh, c'est vraiment par période, c'est-à-dire. Euh, à 15 jours d'intervalle, j'écoute euh, énormément de, de podcasts euh, sur SoundCloud, YouTube, etc. Et je change d'artiste vraiment. Et des fois, dans ma voiture en venant, euh, j'écoutais de la grosse take -out. Là, j'ai joué house un peu, plus, un peu plus ronde, un peu, un peu moins violente. Mais euh, de ce que j'écoutais en, en voiture, donc vraiment, euh, là, euh, mes influences sont vraiment hyper diversifiées. Et, et si tu me réinvites le mois prochain, euh, je risque de faire un truc totalement différent. Et en ce moment, j'écoute vachement euh, le label Defected qui sort des, des gros sons en ce moment. Il n'y a pas période, euh, des grosses lignes de basse avec un gros vocal piano au milieu, ça c'est ce que j'adore en ce moment. Donc David Penn, il, il sait très bien le faire. Vintage Culture, il, il en place énormément dans ses sets aussi en ce moment. Donc en ce moment, si voilà, je dois citer deux artistes, c'est ces deux-là. Euh, voilà, c'est en gros très musical en plein milieu, en gros break. Et un truc très énervé avec une basse très ronde dans le drop. Ça, en ce moment, c'est un peu ma came, ouais. Très typé UK, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Du rond, quelque chose qui claque bien. Voilà, mais toujours le côté mélodieux en plein milieu. Euh, alors que ça m'arrive aussi d'écouter des sons, c'est mélodieux du début à la fin. Là, c'était vraiment... J'aime bien cette cassure, en fait. Euh, c'est pour ça que le, le set, je pense, euh, correspond un petit peu à ça. C'était la cassure euh, mélodie euh, et, et drop. Euh, on ouais, senti un avec énervé. un petit côté break au milieu, vraiment, comme tu disais, voilà, des Et quand ça euh... repart, la mélodie stop complètement et on part sur un truc hyper agressif. Euh, voilà en ce moment c'est plutôt ça que j'écoute. Ouais. Yes. J'ai voulu le, le jouer aujourd'hui euh, voilà parce que c'est actuel quoi. Yes C'est vraiment c'est vraiment un plaisir. Par rapport à ça, on aimerait en apprendre un peu plus pour toi. On a un peu euh, comme habitude de, de, de voir un peu les parcours euh, de différentes personnes qu'on qu qu interviewe, Parce que euh, moi, le premier étant plus jeune, ça m'a beaucoup servi déjà à savoir où est-ce que j'en étais et à savoir est-ce que j'étais peut-être sur le bon chemin ou pas. Donc par rapport à ça, euh, quel est un peu ton passé, quel est ton parcours en fait pour en arriver, euh, de où tu en es parti à maintenant, aujourd'hui, donc euh, patron d'une société d'événementiel, aussi DJ qui a fait quand même... Des, des très belles des très belles tracks, ou... Ouais, j'ai fait un produit, ouais. Alors du coup, euh, moi ça fait 16 ans que je joue, donc j'ai 32 ans aujourd'hui, donc j'ai commencé à 16 ans. Euh, C'est parti du, du, de mes premières sorties en club, et en fait, euh, voilà, je suis arrivé dans un club, et il y avait une petite passerelle où on pouvait absolument voir toute la régie DJ. À l'époque, c'était évidemment platine vinyle euh, Les CD, ça apparaissait un petit peu. <coughs> Du coup, visuellement, la partie technique, déjà, elle m'a rendu dingue. C'est-à-dire voir le, le mec prendre le vinyle, le mettre dans sa pochette, le ressortir, le mettre le bras, enfin, vraiment, la platine vinyle, déjà, c'est le point de départ pour moi, c'est le côté visuel euh, en club. Et, et la musique, en fait, euh, c'est venu un peu après, quoi. C'est plus le, le fait de voir le gars euh, techniquement faire, euh, le show faire, faire le show et enchaîner les, les, les, le titre, peu importe le titre. Et c'est après que, comme tout le monde, on a, c'est la musique qui est hein, chacun a ses préférences. Et c'est là où j'ai... Voilà, je suis parti dans la house euh, Ça a vraiment tout de suite, déclenché ouais. l'envie. Il y en a qui hein. partent dans le hip-hop tout de suite ou dans la funk. Moi, c'était dans la house euh, hyper, euh, hyper violente. Enfin, take house très, très... Euh, Très galopante. Et, et d'ailleurs, j'ai tout de suite voulu euh, produire mes, mes propres sons euh, dans ce, dans ce milieu-là, yes. dans le son Take-House. Donc, non, on, a, on en est à l'âge de 16 ans de Donc, 16 ans. Donc, là, 16 ans, c'est ma, ma découverte de la partie, euh, ouais, de la partie euh, DJ. Et euh, je, je, donc, j'ai acheté des platines vinyle, j'ai acheté mes premiers, mes premiers disques. À l'époque, on pouvait encore l'acheter dans les, dans les shops, yes. écouter et tout. Mais très rapidement, ils ont tous fermé à Cannes. Et du coup, je les ai achetés euh, sur Internet en écoutant euh, le, le, petit, euh, ouais, le petit lecteur MP3. Et puis, je les ai achetés vraiment des vinyles physiques. Yes. Donc, je me suis un peu ruiné au départ parce qu'à 12 euros le vinyle, quand t'as 16, 16 ans, ça va, tu vois, ça va vite. Euh, et là, ben, j'ai commencé dans les petits bars de Cannes. Euh, voilà, et c'était sur vinyle, il hein, n'y avait pas encore... Avait, pas encore... Il y, y avait bien. très très peu de... Donc, j'étais obligé de me fournir en, en, en platine vinyle. Si t'es qu'on a aujourd'hui, on prend directement ouais, non, mais ça en rend dingue, télécharge, parce on prend sur nos décès, 16, 16 ans après, tu vois, tu as tous les contrôleurs et tout maintenant qui sont là. Euh, le, le, donc le vinyle, c'est vraiment... C'est fini d'acheter des vinyles. De toute façon, plus, plus, plus aucune entreprise, euh, je pense, euh, euh, voilà, presse des vinyles aujourd'hui, ou très peu. Donc, euh, voilà, après, le CD est apparu. J'ai eu transvasé tous mes vinyles que j'avais achetés sur CD, les encoder et du coup, j'ai acheté... Euh, des CD vierges, et je les gravé en pagaille parce il y que… De grands albums voilà avec, avec tous ouais, les CD à Et là, du coup, ben, c'était plus dynamique pour moi de, de, pour mixer en, en, en club parce que le CD, tu peux mettre 10, 12, 15 titres dessus, alors que le vinyle, il faut à chaque fois le sortir, le remettre à une face A une face B, donc c'est voilà, beaucoup plus lent. Donc là, tu arrives, tu changes ton track dessus et puis tu fais des petits repères. Voilà, donc euh, j'ai gagné un petit peu ma vie comme ça, et puis j'ai acheté de plus en plus de matériel, et, et puis on m'a demandé de faire des soirées privées. Euh, voilà, donc j'avais pas, je louais. Donc après, à bout de deux trois locations, j'ai acheté avec mes petits sous, et au fur et à mesure, ben en 2010, j'ai euh, monté mon auto entreprise. D'accord. Parce que j'avais de plus en plus de, de personnes euh, euh, qui souhaitaient, voilà, des professionnels qui souhaitaient euh, faire appel à moi. Donc euh, et voilà. Donc depuis dix ans, je fais ça et ça, ça, ça marche, ça marche bien. Mais euh, j'avais toujours ce côté euh, prod dans la tête. Yes. Et en 2012, j'ai signé mon premier titre euh, à côté de faire les soirées privées, bien sûr, tout ça. Bien sûr. Et, et malheureusement, au fur et à mesure du temps, euh, enfin, ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses, ma société m'a pris de plus en plus de temps. D'accord. Et à partir de 2018, euh, j'ai signé mon dernier morceau et j'ai fait deux ans que je, je touche plus du tout à la prod parce que j'ai plus le temps du tout. D'accord. Ça prend un temps, un temps dingue quoi. Ok. Donc j'ai tous mes morceaux, euh, voilà, j'en ai une trentaine de signés sur des labels différents, dont certains qui ont été euh, listés par des, par, par des gros noms, mais le, voilà, manque de temps euh, à cause de ma société qui m'a. Bien sûr, pour un côté aussi de bah... Quand, d'un côté, on n'arrive pas, par la composition, peut-être, enfin de vivre de sa passion, on passe sur d'autres systèmes comme monter des sociétés ça, en fait. et qui fonctionnent des fois très, très bien parce qu'on a un marché juteux, nous, dans la région ici, et euh, il faut des personnes quali qualifiées. Est-ce qu'on a beaucoup de DJ, mais avoir des personnes qualifiées pour faire ce, ce métier-là, autant corporate ou autant dans le, dans, dans le, dans le privé, c'est vrai que c'est très compliqué. Et il y a vraiment bon, une... fallait faire un choix, c'est-à-dire que le, le temps que je passe à faire de la prod, qui, potentiellement, marche ben, pas vraiment, hein, puisque c'est des petits royalties de droite à gauche, mais ça ne me fait pas vivre. Et à côté, j'ai ma société qui, elle, me fait vraiment vivre. Donc, du coup, je dois choisir. Est-ce que je laisse un peu de côté euh, la réalité, euh, c'est-à-dire euh, voilà, manger, quoi, hein, tout simplement, ou alors le côté passion euh, Et euh, voilà, j'ai vite fait le choix, parce qu'à un moment donné, euh, passé là 30 ans, maintenant j'ai une petite fille, euh, je veux dire, euh, voilà, le choix est vite fait, quoi, donc j'ai eu, eu euh, ma période pendant 5-6 ans où j'ai essayé, vraiment, j'ai vraiment tout donné, je me suis acheté du matos de dingue en studio et tout, que j'ai tout revendu maintenant, et j'ai juste mon petit logiciel là, pour faire les petits reddits que, pour mes soirées privées, là. je continue à faire des reddits quand même, pour moi, mais euh, voilà, c'est une page qui se tourne, je pense pas à reprendre parce que ma, ma boîte me prend trop de temps, et voilà ma vie de famille aussi maintenant. D'accord. Bah, par rapport à ça, donc, on est en vue de bon passé. Quelle est un petit peu, <coughs> quelle est ta, ta direction pour le futur Alors ma direction pour le futur, c'est essayer de faire grossir euh, ma boîte, c'est-à-dire de, de, de, de faire de plus gros événements qui nécessitent euh, plus de matériel, plus de, plus, plus de personnes euh, pour m'aider. Euh, voilà donc euh, Former des DJs euh, euh, pour, euh, spécifiquement pour les soirées privées, parce qu'un bon DJ en club n'est pas forcément bon en soirée privée. Ça n'a aucun, aucun rapport. Parce qu'en soirée privée, il y a euh, voilà, tout un, tout une, un cheminement euh, qui est spécifique. Et même là, au niveau de la culture musicale, il faut être hyper, hyper ouvert, hyper varié. Euh, voilà, c'est ça, hein, on, est, euh, voilà, on, fait, euh, on fait ce que demande le client. Euh, du coup, il faut vraiment être, euh, être hyper préparé à ça. Donc l'idée, c'est ça, c'est de former, former des DJ euh, pour, pour ce genre de soirée, et, et essayer de, de faire en simultané 5-6 dates, euh, le, enfin pour le même jour, 5-6 événements. D'accord. Par rapport à ça, euh, pour un peu clôturer ce, cette interview, est-ce que tu aurais un conseil euh, à donner à des personnes qui voudraient faire donc, euh, de, de l'événement privé, du mariage, parce qu'on sait que c'est, comme tu expliquais, une discipline qui est totalement différente. Est-ce qu'il y, y aurait des, des conseils, des tips qui, pour, qui pourraient aider à aller dans cette voie-là euh, alors pour les ouais, pour les, les DJ qui veulent se lancer dans l'événement privé, euh, bah, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de patience, il faut prendre beaucoup sur soi. Mmh. Euh, ça c'est le, le plus gros conseil si on est un peu tête brûlée et que et qu'on dit non à tout et qu'on qu se sent un peu l'âme d'un DJ un peu superstar entre guillemets, euh, dans une soirée privée, on n'est rien quoi on est c'est le client, on est on est là grâce à lui et pour lui, donc euh, du voilà. service. on voilà, c'est du non. service donc du coup le côté euh, euh, le côté dj c'est un peu, peu voilà un, un peu rockstar euh, il faut vraiment se le mettre de côté si on l'a en tête euh, ou si on ne l'a pas ben, c'est encore mieux au on... il faut vraiment avoir, euh, prendre beaucoup sur soi euh, sinon euh, ça marche pas quoi au bout de deux trois prestations de façon, c'est que le bouche à oreille donc à un moment donné ça se sait ce dj c'est un peu une tête de cou... voilà donc même s'il est bon tête de cou... la personnalité ne marche pas on ne prend pas, et ainsi de suite. Normal. Il faut que les deux, il faut que tu sois bon, techniquement, musicalement, et il faut que tu sois bon aussi euh, euh, avec ton attitude. Ouais. On est voilà. là, pas pour ta qualité de mix, pas pour ta qualité artistique, on est voilà. là pour ton service. Tu, tu, tu n'es que le, le, le, une pièce d'un puzzle, tu es le DJ, mais il y a aussi à côté de toi, tu as un traiteur, tu as une équipe technique, tu fais partie d'un ensemble, tu n'es pas, pas toi le roi du monde. Ouais, et voilà, donc c'est ça, il faut vraiment faire attention. Et souvent, quand les mecs, se, voilà, ça, ça se passe bien, quand, quand tu as cet état d'esprit, un petit peu de, de retrait. Yes. Ouais. Bah merci Maxine, d'avoir pris bah le temps déjà de, de, pour ce podcast, d'être venu, d'avoir pris le temps aussi pour cette interview. Euh, je te souhaite vraiment tout le bonheur, après ces dix ans déjà de création de ta société, et en espérant qu'avec le temps, que tu que puisses le début, continuer ouais. et euh, pouvoir trouver tout ton personnel et euh, pouvoir euh, prospérer. Et ouais. Merci beaucoup Max. Merci. Merci à toi pour l'accueil.